Salut tout le monde, c'est Monsieur Plastic Kit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Donc, j'ai décidé de vous faire partager euh, les pactages. On va voir ensemble les pactages Donc pour les débutants. Euh, on va faire des choses simples qui vont vous permettre de débuter à l'époxy pour faire vos propres pactages. Euh, sur, que ce soit sur des blindés, ça peut très bien aussi sur, sur des voitures euh, et beaucoup, beaucoup de choses en fait. Tout est réalisable à l'époxy. Donc, je vais vous montrer un petit peu le, le rendu dans, dans un premier temps, car il y a quelques petites choses à savoir avant de, de commencer quoi que ce soit l'époxy. Donc, j'avais commencé à faire un petit pactage là, voilà, pour l'US M4A3. Et euh, donc, il y a plusieurs façons de travailler, car ça met environ deux heures, on va dire deux heures pour bien pour que ça commence à, à sécher. Donc, soit vous pouvez faire un premier pactage. Et le laisser sécher. Et ensuite faire les autres pactages par la suite. Ou très bien faire un pactage et en faire plusieurs par-dessus. Ça, ça les collera ensemble. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettiez quelque chose de trop fin euh, en dessous, quand vous allez le décoller, ça va l'arracher. Que si vous faites un premier pactage plus petit en dessous, et ce ben, sera plus facile à décoller. Et après, euh, ce que vous faites, vous mettez un petit peu de pâte à fixe et vous remboîtez euh, tout simplement. Euh, sur la caisse par exemple si c'est posé sur une caisse pour pouvoir continuer euh, de mettre euh, d'autres packages par dessus enfin voilà donc ça c'est important deux méthodes donc j'ai aussi fait une petite couverture et donc nous on va continuer tout simplement euh, à faire euh, des petites choses très simples donc voilà c'était à peu près la petite parenthèse et aussi vous montrer que bah, avec euh, peu de, de matériel J'utilise très très peu de, de matériel que j'achète. Euh, avec peu de moyens, on peut réussir quand même à faire des petites finitions et euh, des choses assez propres à l'époxy. Donc vous voyez, une fois sec, ça s'emboîte parfaitement. Voilà, ça s'ajuste ça euh, comme du Lego, pratiquement comme du, du plastique ou, ou égal à de la résine. On voit les marques. le fait de mettre de la pâte à fixe donc euh, ça permet euh, après de pouvoir bah, par la suite tout simplement de, de les peindre plus facilement parce que euh, 3-4 pactages qui peuvent pas se décoller entre eux c'est euh, c'est beaucoup plus euh, compliqué de, de, de pouvoir les peindre donc au final c'est plus long donc c'est sûr c'est plus long mais, euh, mais voilà enfin après ça sera beaucoup plus pratique pour la peinture donc j'ai commencé à faire une couverture en fait, donc une petite couverture qui a été repliée, qui me sert aussi de base pour, pour mettre mes outils, l'outillage, des caisses, etc. Donc ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait une couverture comme ça, en dessous il y a des toutes petites poignées, un marteau avec une grosse clé, et donc effectivement là quand on l'enlève ça laisse des marques. Donc je vais vous montrer, mais... Mais bon, ça, c'est j'ai pas eu trop trop le choix parce que de toute façon, celle-ci est fixe et euh, vu que ça prend vraiment forme euh, des clés en dessous, c'est pas le genre de, de couverture qu'on va, qu va récupérer en, en dessous sans dégâts. Elle est un petit peu, euh, je pourrais dire, condamnée, mais c'est pas grave. C'est ce que je voulais, de toute façon, ça fait partie de, la, de la, mise, euh, la mise en scène. Voilà le dessous, donc on voit la marque du, euh, du marteau et des petites poignées, donc ça m'a fait euh, ressortir et ça m'a permis de pouvoir... Euh, après le modeler pour faire les effets de pli. Donc moi j'ai une petite boîte que mon grand-père m'a gentiment offert car il faisait de la maquette et euh, il a conservé beaucoup de choses euh, qu'il n'utilisait pas dedans. Donc voilà des petits pactages dedans, il y a, il y a des, des mitraillettes un peu de tout et ça peut vous servir de, de modèle en fait au niveau des tailles et, et même pourquoi pas pour des, la réalisation. Et cette petite boîte là, qui est très pratique. D'ailleurs, merci papy, je l'ai appelée la boîte à sulfateuse. Et franchement, ça m'aide beaucoup pour les modèles. Donc voilà, les modèles. Donc euh, pff, bon, franchement, ça ressemble à un bout de bois. Quoi. Ah voilà, même ça n'a quand même rien à voir. C'est des anciens pactages, tout ça, qui sont vendus. Bah euh, Voilà, je vais pas, je vais pas publier, publier de marque. Mais, euh, mais voilà, ça vous donne un petit exemple au niveau des tailles et des formes. Maintenant on va voir le matériel ensemble, donc du Tamiya Epoxy putty. après je sais qu'il y a d'autres marques que je, sur, sur, sur le marché, mais bon moi je me suis familiarisé avec, euh, avec euh, cette époxy là, parce que c'est quand même important de bien se familiariser avec le produit, parce qu'au début c'est pas évident, donc après c'est au choix selon quand, comment vous êtes à l'aise avec le produit. Ensuite, nous allons avoir besoin des petits cure-dents, donc facile à avoir, ça tout le monde sait. Vous trouver des petits cure-dents. Ensuite, j'utilise un pinceau, donc c'est un vieux pinceau, mais le, le manche en fait il va, il va nous servir de, de rouleau pour aplatir. Vous pouvez aussi utiliser un, un petit bâton, donc ça c'est des petits bâtons à café en fait pour remuer le café que j'ai récupéré dans un bar. Un scalpel. Donc, euh, la lame est pas très propre, mais bon, je vais la changer. Un hein, scapel avec une lame propre. Et pour finir, un petit peu d'eau. Ou vous pouvez aussi euh, bah, utiliser la salive. Ça marche, vous crachez dans un verre et c'est très bien aussi. Donc voilà. Là, maintenant, nous sommes prêts à commencer nos petits pactages. Dans un premier temps, j'ai fait deux petites boules, donc à part, à part égale. Et donc, c'est parti on mélange on balaxe bien donc c'est important il faut vraiment que le les, les deux produits soient très très très bien mélangés alors je commence à faire une petite boule que j'ai aplatie à la main dans un premier temps ensuite je le pose et je commence à venir l'aplatir donc avec le pinceau donc je le trempe un petit peu le pinceau pour éviter que ça colle de trop et on vient la plaintir le plus finement possible. Donc pas trop trop fin parce que sinon ça, ça risque de casser. Et si vous mettez trop d'eau, ça va être de la purée. Donc juste un petit peu au début selon euh, l'épaisseur de la couverture. Hein. À l'époque, euh, il y a plusieurs épaisseurs de, de couverture ou de pactage. Donc là, je prends le cure-dent. Donc le cure-dent, je le mouille. Hein. C'est important de le mouiller un petit peu s'il si colle. Et je commence à venir l'attraper pour l'enrouler et lui donner une, une forme voilà après on peut venir le finir par exemple avec le doigt voilà parce que là c'est assez costaud et je l'enroule le fait qu'il ait un petit peu de en dessous ça colle pas donc voilà dans un premier temps on s'embête pas on fait une petite couverture et on l'enroule la forme voilà donc il a, il a déjà sa forme de base qui est naturelle et on va venir le fixer sur la caisse, dans un premier temps. On met une, petit peu, une petite pression, et voilà, ça suffit. On peut venir lui donner des formes. Donc des petits plis, on peut accentuer un petit peu les, les plis, donc toujours avec le cure-dent bien humide. Donc voilà, je lui donne une petite forme. Alors on peut toujours en, en faire un, un peu plus, après c'est à libre choix de faire comme vous voulez. Maintenant, on va imaginer qu'il y a une petite sangle autour de la petite couverture. Donc, pour ça, on va venir faire une marque avec le petit bâton plat. Le petit bâton à remuer le café. Donc, j'appuie, on vient mettre une petite pression, je tourne, je tourne, je tourne. Et voilà, ça nous laisse la marque. Maintenant, ce que vous pouvez faire au niveau des, des traces de, des pré-marques de la sangle, c'est faire des petits plis. Donc vous voyez, donc là, il faut y aller doucement, on met des petites pressions avec la pointe du cure-dent pour faire des petits plis puisque vu que la sangle elle tire, elle serre, ça fait un effet de, de pli. Donc voilà, on fait des petits plis. Après on peut faire des plus gros plis, si je prends le cure-dent par exemple et, et je me mets à l'endroit là où c'est un peu plus gros, je peux accentuer les plis. Donc voilà le résultat. En gros, le principe c'est ça, et vous faites ça de chaque côté. Maintenant, il n'y a plus qu'à venir ajouter notre petite sangle. Pour faire une sangle, c'est simple, on fait une petite saucisse très très fine, le plus fin possible et avec le cure-dent, donc c'est pas évident, on vient l'aplatir. On vient le poser délicatement à l'emplacement de nos marques de sangle. Toujours avec le petit cure-dent, on vient finir proprement les côtés, donc on met bien le cure-dent et on vient couper le, le surplus. On peut venir légèrement aplatir avec le bout du cure-dent, le, le milieu de la sangle, mais très léger. Toujours pareil pour la petite boucle. Vous faites la même chose que la première fois, donc une petite saucisse très fine que vous aplatissez. Et vous revenez poser dessus. Donc cette fois-ci, je vais vous montrer comment je fais la, la boucle. Donc vous reposez dessus et on va mettre une petite pression au milieu. Je lève la boucle avec le cure-dent, en réalité, et je le rabats, tout simplement. Et on vient lui donner la forme que l'on veut. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez pouvoir euh, bah, débuter à l'époxy Pour les débutants, faire des petits pactages, des petites couvertures. Et il euh, y a encore plein, plein de choses derrière qu'on qu peut faire. Donc, moi, le but, c'est de faire une vidéo assez simple qui ne dure pas non plus euh, 3 heures et que ça soit assez clair pour, pour tout le monde, enfin si je le suis, ça vous me direz ça dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, salut les amis